Ouais, je juge pas que ça fait quand même euh, trois semaines que j'ai pas fait de vidéo. Oui, ça date. Bon, euh, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va réagir aux idiots du travail. Euh, donc le concept est très simple, c'est des vidéos de compilation d'idiot travail. Donc si vous êtes prêt, on, on commence. Première vidéo zébrée. Alors, première vidéo. Ok, donc il veut laver sa voiture. Oula Oula Je pense que le mec, s'il te plaît, le moteur, est-ce que tu peux rajouter un petit sabre laser et ça fait le taf Il devrait... Il dev... Star Wars, vous passer par là Embauchez-le Embauchez-le, il est nickel, regardez-le Le mec, il veut jouer Star Wars. Vous le remplacez par un... Vous savez, vous le remplacez par un... Vous savez, le bâton de Star Wars. Bah ben là, c'est nickel, regardez ça match Ça match 100% et... Il a eu la même situation que Joey. Il s'est fait chier dessus, il s'est pris une avalanche de chier de la part des pigeons. Il a voulu laver sa voiture sauf que bah, il s'est transformé en Dark Vador. Alors regardez Dark Vador. Et l'autre il rigole. Ok alors... Ok ok donc là il y aura un cut forcément. Allez prochaine vidéo. Ouais c'est une voiture qui recule. Je me tire. Ah mais non en fait c'est pas une voiture c'est le mec à pied. Bah alors là bonne chance. Hein. Bah t'imagines ils viennent faire les vacances ils partent en grande vacances et vous l'avez fait. Vous êtes tous prêts vous avez préparé les bagages et pour l'instant. Tout, tout, tout, tout, tout. C'est bon, on part en vacances Ouais Ah bah là, c'est bon, là, euh, je pense que... Là, ils peuvent aller en vacances, ils sont prêts. À les prochaines vidéos. Ok. Donc là, ouais... A mon avis lui il s'est dit bon bah est-ce que on va être. Est-ce que le chef va nous engueuler Ouais peut-être je sais pas en vrai, est-ce qu'on va être viré Ouais je pense. Ah bah là c'est foutu. Hein. Ouais, là il est en train de le triste cache. Allez, prochaine vidéo. Ouais, ils sont sur une autoroute. Ah bah là, là, là, elle se tire, elle fait, je me tire hein, sans mentir. Le pire, c'est que c'est hyper dangereux. Et oui, il reste dans sa voiture. Genre, il va même pas chercher la roue. Pétard. Non, mais sérieusement, regardez les roues. Les roues, elles kiffent leur life. Elles kiffent leur life, littéralement. Allez, prochaine euh, vidéo. T'imagines, t'es en train de dormir là, t'es tranquille le matin, 10h30, tu vois, tu connais, voilà, tu débauches, t'as pas cours, tu travailles pas. Et puis là, tu te fais réveiller par ça. Je crois qu'il faut lui expliquer qu'il n'y a rien. T'imagines, Marcel, il y a ta mère qui va mourir. Pendant bon, ce temps chez Marcel. Allez, pourquoi, pourquoi mais... Marcel, il y a ta fille qui va mourir. Marcel, tu vas mourir. Non mais je pense qu'il faut l'expliquer que là en fait ça va être compliqué. Je pense qu'il a, voilà, a, a eu un truc difficile et il s'est dit bon je vais je vais refaire le boulot mais je crois qu'il a eu un problème mental là. mais... Et ça peut devenir une musique. Boum, boum. Marcel Et il y a l'autre con qui est là dans sa tête. Allez, allez, vas-y. Allez, prochaine vidéo. de donc là il demande encore plus de pression oh allez qui vaut du G je crois que le mec c'est pareil à mon avis le mec qui voulait arroser sa voiture il s'est pris des chaises de pigeons il a voulu l'aider tu vois parce que lui aussi et là bah là bah là il bah, sait baptême de l'eau t'es prêt t'es vraiment... prêt je mets le G. ouais vas-y j'allume vas-y ouais allez Au pour tout le monde c'est la canicule voilà c'est voilà prenez exemple le gouvernement Canicule Engagez-les Engagez-les Allez, on ouvre la vanne Ouais, parti Oh la so Summer Party En plus, le G, ils peuvent pas l'éteindre. Ok, allez, prochaine vidéo Ça va pas se foncer dedans Power, Qui Power en train Il va foncer dedans, dedans. Qu'est-ce que tu vas le voir Il va voir Dis lui mais... Non mais, non, mais quand même, Eh, hey, hé, hey, là, là il Là il l'a Non mais là il a exagéré. Je sais pas non mais là il a exagéré. On lui a dit, on lui a dit de une, il voit très bien que ça va mal se passer. Chaîne vidéo. Donc là, il est content, voilà, il est content. Il verse son petit sable, voilà. Encore une bonne journée qui commence, ouais. Voilà, il monte. Qu'est-ce qui va se passer Bah voilà, il est monté, fallait pas monter. Putain, moi je faisais ma sieste, quoi, j'étais tranquille. Fallait pas monter, je l'avais dit. Fallait pas monter. Ok. Prochaine vidéo. Ok, donc là il est en train de faire de la scie. Allez, prochaine vidéo. Ok, donc là il est super content, il descend sa petite rang, voilà. Il fait de la luge, voilà, il est content. Ouais, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il qu qu fait Il est débile. Au revoir. Bon allez, moi je la refais. Ouais, marchant sur glace. Allez, prochaine vidéo. Oh non T'imagines c'était les vaccins contre la Covid Bah alors là, euh, le mec il va me dit, Oh putain, oh putain Bon bah c'est bon, je vais me faire virer quoi. Là dans sa tête c'est... Euh, c'est bon, bah voilà Là dans sa tête c'est... C'est bon, je crois que je vais me faire virer Bon bah là, là, tu vois à ce moment là, là, tu vois non. À ce moment là précis, il savait que ça va arriver il savait, regardez comment ça passe. C'était sûr quoi. Ah bah là encore tout ce qu'il a en transporté, bah là je te raconte pas. Allez, prochaine vidéo. Mais comment ils ont fait Comment il a fait pour arriver jusqu'à là Il est bête, mais comment il a fait pour arriver jusqu'à là Le mec il a réussi, tu vas me dire le mec, il a réussi à faire ça! Mais comment il a fait? Il a dû passer l'échelle quelque part, mais comment c'est possible? À les prochaines vidéos! Tac! Ok, alors, alors. Comment expliquer? C'est simple. Vide plus ça est égal. Non mais non mais les gars c'est sûr vous allez tomber Ok Alors lui qu'est ce qu'il va faire Ah non mais j'ai oublié de dire prochaine vidéo Prochaine euh, vidéo okay. oh, oh 100% le mec Le mec il est en train de regarder une vidéo de Thibault in fait Allez les tractions 3 100% lui il est en train de suivre une vidéo de Thibault Incapable Allez les tractions 1 2 je suis désolé, mais il faut le savoir quoi. Allez, prochaine vidéo. Okay. Et le but c'est quoi C'est le premier qui défonce le mur Ouais Là à ce moment-là. Regardez. Là, il était sûr. À ce moment-là, il s'est dit. Merde quoi mais le mec mais quelle idée en même temps de faire ça regardez l'épaisseur du mur regardez Mais il s'est fait fracturer une côte là merci d'avoir visionné cette vidéo euh, merci pour tout, ce, pour tout le soutien que vous m'apportez. vraiment euh, euh, je vous remercie que ça soit hors stream avec le stream en ce moment je suis en stream sur twitch comme vous pouvez indiquer euh, cette icône merci pour tout le soutien que vous m'envoyez merci pour toute la force je le répète pas assez, mais merci, vraiment, pour arriver jusqu'à ici. 200 c'est énorme. Quand j'ai débuté sur YouTube, je pensais pas avoir autant. Donc vraiment, merci pour tout ce soutien. Sur ce, c'est déjà celle <musique> C'est le monde, c'est le